Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette séance bibliose. Je suis Julien Janto, cardiologue à Angers, et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec les professeurs Damien Lojard cardiologue à la Riboisière, et le professeur Vincent Algalarondo, cardiologue à Bichat. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec le docteur Martin Nicole, cardiologue à la Riboisière, qui va nous parler de l'intérêt du strain, notamment du strain atrial, pour le diagnostic d'une amylose cardiaque. Martin, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci encore de l'invitation. J'ai le plaisir de vous présenter cet article italien qui va en effet parler de l'intérêt pour le diagnostic de l'amylose cardiaque euh, d'une évaluation par le strain des différentes cavités cardiaques. Alors, euh, en introduction, je veux vous rappeler qu'on sait que l'amylose cardiaque probablement, euh, euh, en tout cas peut provoquer une, une atriomyopathie que c'est un risque fact de, de, de, de thromboembolisme qui peut arriver, et puis probablement que c'est indépendant de la, la dilatation de l'oreille gauche. Alors, la fonction atriale dans l'amylose, ça a été pas mal étudié. On connaît l'intérêt pronostique euh, de cette dysfonction atriale. Mais en fait, ce qui était intéressant est ce que l'objectif de, de, de cette étude, c'était plutôt de regarder la valeur diagnostique euh, du strain atrial et euh, de le comparer aux autres cavités cardiaques de le comparer entre les différents types d'amylose et de voir si par rapport aux autres stratégies diagnostiques, ça aurait un intérêt pour le diagnostic. Donc Pour réaliser cette étude, les, les auteurs ont, un, ont inclus 423 patients issus de deux centres, principalement le centre de PIS entre 2015 et 2020. Il y avait deux motifs en fait d'inclusion, de, c'était soit le fait d'avoir une amylose AL systémique, euh, mais assez peu de patients, hein, c'était 60 patients, 14% des patients, soit le fait d'avoir une hypertrophie ventriculaire gauche euh, sans diagnostic établi. Euh, le strain a été euh, évalué par des méthodes classiques en 2D, avec, euh, je vous, comme je vous l'ai rappelé dans cette diapositive, euh, euh, à la fois on a euh, évalué le strain longitudinal donc pendant la, la systole ventriculaire, euh, et également euh, le pic de strain pendant la phase de contraction atriale et pendant la phase de conduit, qui est en fait le, la différence entre les deux, les deux strains dont je viens de vous parler. Au total, donc, il y a 423 patients qui ont été inclus, et l'amylose a été confirmée chez 261 patients, 144 TTR et 117 AL. Alors, on va reparler rapidement des, des caractéristiques initiales des patients. C'est ce qu'on voit dans les populations d'amylose AL en général, les patients âgés en moyenne dans le groupe amylose cardiaque de 78 ans. 75% d'entre eux étaient des hommes. Euh, le nt provenP médian était de 4000 environ, une troponine à 59. L'épaisseur septale était en moyenne de 16 mm dans le groupe amylose cardiaque versus 14 dans le groupe sans amylose. Euh, la masse était d'environ 150 g par mètre carré. La fraction injection 52%. Le E sur E à 16, et il y avait aussi une, des différences en termes de fonction deux droite, puisque le, le TAP c'était plus diminué dans le groupe amylose cardiaque. Concernant euh, les diagnostics des patients euh, qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque, euh, ça c'était dans les, dans les supplémentaires data et en fait il y avait 20% de patients qui étaient hypertendus, 8% de patients qui avaient une cardiopathie euh, hypertrophique, euh, a priori génétique, 35% où il n'y avait pas vraiment de cause établie, 16% avec une... une une maladie valvulaire et 19% avaient en tout cas une maladie hématologique mais sans sans anomalie cardiaque concernant les résultats donc sur ce qui nous intéresse tout particulièrement c'est le strain donc on a on avait bien un strain strain global du ventricule gauche qui était plus altéré chez les patients qui avaient une amylose cardiaque qui était en, en moyenne de moins 12,1% versus moins 14,6 pour ce qui était des paramètres qui ont également été regardés c'est le strain, le gradient bas apex ou le le ratio masse sur strain ou le ratio FEVG sur strain, là aussi, il y avait des différences significatives. Et maintenant, pour ce qui est du, du strain atrial, ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, il y avait quasiment 70% des patients qui avaient une amylose cardiaque qui donc un strain de l'oreillette gauche qui était altéré, puisqu'il était de 13,5%. Euh, il y avait une différence significative chez, versus les patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque, puisqu'il était de 18%. Euh, il y avait 40% des patients qui n'avaient pas d'amylose cardiaque, qui avaient un strain altéré. Et ces paramètres de strain euh, corrélaient euh, bien avec le volume de l'oreillette gauche et euh, les indices de fonction diastolique, puisque le rapport E sur E surtout dans le groupe euh, amylose AL. Alors, <coughs> ce qu'ont fait ensuite les, les auteurs, c'est que euh, pour essayer de montrer et donner du poids euh, à la valeur diagnostique de cette altération du strain de l'oreillette gauche, ils ont pris deux modèles. Un premier modèle qui peut être discutable et discuté, euh, qui est un modèle qui repose sur les biomarqueurs cardiaques, des indices de fonction en échographie, de volume de l'oreillette et de fonction entrapillaire droite également, qu'ils ont appelé le modèle 1. Et euh, ils ont comparé également un deuxième modèle qui, lui, avait bien été publié. En fait, c'est issu d'une étude euh, italienne également qui, est, qui avait été publiée il y a à peu près un an sur beaucoup, beaucoup de patients et qui avait euh, établi un score échographique de diagnostic d'atteinte cardiaque devant toute hypertrophie ou devant une amylose AL sans atteinte cardiaque connue. Et ce score donc, il prend en compte notamment le degré euh, de concentricité de l'hypertrophie, euh, le H sur R, donc, le E sur E prime, le TAPS, le strain et le gradient bas-apex. Et en fait, ce, qui, ce que les auteurs montrent, c'est que dans la population, euh, dans toute la population, euh, lorsqu'on regarde par rapport au modèle 1, on a un odds ratio euh, de 3,6% quand on a un strain qui se retrouve dans le premier quartier, donc en fait un strain de l'oreillette gauche qui était quand même très altéré, avec un cut-off de 6,6%. Ça marchait aussi dans le groupe HVG inexpliqué, avec le modèle 1, puisqu'on avait un odds ratio de 5,56. Et ça marchait d'autant plus qu'on avait un diagnostic d'amylose cardiaque TTR. Donc ça, c'est ce que je vous dis aussi ici, globalement. Donc le... Le, dans la population, dans toute la population, hein, je vous ai dit, l'autre a de 3,6. Quand on prend euh, que les amyloses TTR, c'est encore mieux. Euh, et quand on est devant une HVG euh, et qu'on a un diagnostic d'amylose TTR, le fait d'avoir un strain, un longe final de l'oreillette gauche ou un pic de strain lors de la contraction atriale de l'oreillette gauche dans le premier quartile, eh on avait une probabilité, en tout cas, d'atteinte cardiaque beaucoup plus importante. Donc, c'est comme ça que concluent les auteurs. Et c'est vrai qu'on peut dire quand même que lorsque on a euh, un pic de contraction du strain euh, longifinal à moins de 6,65%, euh, on a un risque beaucoup plus important d'avoir une amylose cardiaque. Euh, alors, ça a été assez, euh, assez bien fait. Hein. La population elle est, elle est assez conséquente, mais il y a quand même pas mal de, de limites qu'on peut, qu peut déjà discuter, c'est que… C'est les biais liés notamment au modèle 1, qui n'est pas vraiment un score qui a été validé d'atteinte cardiaque, qui sont pris donc des, des, euh, des, ce qu'on fait en pratique clinique, c'est-à-dire des indices qui nous permettent de suspecter le diagnostic, euh, avec, je ne l'ai pas vraiment redit, mais euh, un diagnostic d'atteinte cardiaque qui était bien fait, puisqu'il s'agissait d'une scintigraphie euh, au DPD qui était positive avec une, un grade 2 ou 3 en l'absence de composants endoclonales, ou lorsqu'on avait une, une amylose AL, le fait d'avoir une IRM cardiaque euh, compatible avec notamment un T1 ou un volume extracellulaire euh, élevé. L'autre limite pour moi, c'est qu'il n'y a pas du tout de corde de validation. Donc on, voilà, on aurait envie quand même de, de conforter un peu et de, de contrôler ces données dans une corde de validation. Et puis, euh, bah, il faut quand même dire que c'est un centre de référence, un centre tertiaire en Italie qui voit beaucoup a priori quand même d'amylose cardiaque. Avec une prévalence de la mylose cardiaque dans cette population devant une HVG qui est quand même de plus de 60%. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'on voit dans, en, dans nos labos d'écho en pratique courante, dans des centres en tout cas qui n'ont pas, euh, pas des centres spécialisés dans la mylose. Mais en tout cas, voilà, je crois que cette étude était quand même intéressante puisque cette valeur diagnostique du strain de l'oreillette gauche, euh, qui est une question qu'on peut se poser au laboratoire d'échographie finalement euh, de façon un peu plus euh, pratico-pratique, Comment est-ce que ça peut nous servir ben, Ça peut quand même nous servir quand on a une, une hypertrigie à gauche inexpliquée ou une amylose à elle et qu'on recherche une atteinte cardiaque. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'écoute les questions s'il y en a. Merci pour cette présentation. Merci. Euh... Moi, j'avais question, enfin toujours la même question sur lorsqu'on parle du, du strain, c'était la, la reproductibilité euh, dans ce papier aussi euh, dans, dans votre pratique clinique. Alors, dans le dans le papier, en fait, ils ont fait, ils ont, donc, ils avaient demandé hein, la reproductibilité inter et intra observateur qui a été faite, qui est plutôt assez bonne. J'ai tout fait de temps, les chiffres en tête, je vais vous le dire, mais. Euh, c'est qu'à partir du moment où... Enfin, faut que l'acquisition, pour le coup, en 2D, elle n'est pas très compliquée. À partir du moment où on a une bonne 2, 3, 4 caves euh, et qu'on a une, une bonne roye avec une, une, une épaisseur suffisante pour bien contourer l'oreillette, euh, pour le coup, ce n'est pas très, très compliqué. En revanche, euh, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il euh, y a quand même des patients qui ne sont pas toujours en rythme sinusal, donc on n'a pas toujours toutes les données, notamment les données sur... Euh, le, le, le pic de contraction atriale de strain. Euh, ça, ça peut être une, une des limites, mais euh, la variabilité inter-observateur, faite sur 50 patients, en tout cas dans l'étude, était bonne. Je pense si que c'était euh, 0,90, un truc comme ça. Voilà. Alors vous, dans votre pratique clinique, euh, le, le strain de l'oreillette, vous l'utilisez euh, pour le diagnostic, pour le suivi, pour le pronostic euh, Quand, quand est-ce que vous l'utilisez En pratique, je pas. En pratique euh, courante, je pas. Euh, on, a, euh, on a quelques travaux de recherche qui justement euh, vont euh, essayer de répondre aussi à cette question et donc on le fait euh, à visée recherche dans le centre, mais pas du tout en pratique euh, courante. Pas du tout en pratique courante parce que c'est vrai que maintenant en écho, on a quand même beaucoup de paramètres, notamment dans l'amylose je trouve à recueillir, déjà sur le VG, sur bien faire le débit, bien faire le strain, euh, et donc euh, on ne l'utilise pas parce que pour l'instant je trouve que ça a vraiment montré euh, l'intérêt probablement pronostique, mais il n'y a pas encore vraiment eu d'étude, en tout cas à ma connaissance, sur une question qu'on se pose, une question qu'on aimerait trancher, c'est euh, l'intérêt du strain pour prédire des événements, notamment euh, thromboemboliques. Euh, et ça, je pense que ça arrivera, ce genre d'étude, mais euh, c'est pour ça qu'en pratique clinique, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, en tout cas, personnellement. Je sais pas s'il y a d'autres questions moi, j'avais le sentiment que le strain de l'oreille gauche était vraiment une atteinte, une, un, euh, un marqueur pronostic de l'atteinte même du VG. En fait. c'est un marqueur précoce de l'atteinte ah. du VG. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on manquait aussi de, je pense, de données. Euh, <rire> cet article aussi. Enfin, euh, moi, je l'ai bien aimé quand même parce que je pense qu'on manquait de données euh, sur euh, des cut-offs. C'est quand même difficile aussi de, de se dire à quel moment est-ce que c'est altéré et à quel moment on se dit que c'est vraiment très altéré. Euh, et je pense que c'est une des pistes quand même que notre, cet article nous donne. En tout cas, quand on est euh, dans des valeurs très abaissées, hein, faire à 6%, chez euh, les personnes qui ont des HVG, il faut d'autant plus euh, penser à la C'est le message que euh, je pense que les auteurs essaient de faire passer. Alors, il, y une, il y a une question de, du professeur Damy. Est-ce qu'il décrit dans l'article un risque thrombotique plus élevé chez les patients avec un... Un, un strain. Il n'y euh, a, a, a, a pas de données, en tout cas, euh, rétrospectives sur des événements et il n'y a pas du tout de données prospectives sur le suivi. Non, pas de... okay. Je ne sais pas si les autres modérateurs ont des, des questions. J'ai une petite question, mais tout à fait générique, sur le strain. Est-ce que c'est un paramètre qui dépend des conditions de charge Est-ce y a une grande variation, décompensée, pas décompensée pour moi, ça dépend des conditions de charge. Oui. Euh, après, te dire exactement est-ce que il euh, y a des, on pourra le savoir nous parce qu'on a quand même des patients qui ont plusieurs, euh, qui ont plusieurs euh, échos et à des moments en effet où ils sont euh, soit en insuffisance cardiaque, soit un peu mieux. J'imagine que oui, il y a des différences, mais euh, je ne sais pas si ces oui, différences tout sont tout très significatives. Je, je crois que ça a été démontré et puis il y a surtout un lien avec le, le volume de l'oreille gauche également. Oui, mais justement, ça, c'est quand même un paramètre, euh, pour le coup, euh, important dans l'amylose, où, où les oreilles ne sont pas forcément très dilatées, mais elles peuvent beaucoup dysfonctionner. Donc, on en attend quand même beaucoup de ces, ces paramètres de fonction atriale, je pense. Ouais, bon. ouais, il y a le problématique de la, de la fibrillation atriale aussi. Euh, Alors, la fibrillation atriale, donc on ne peut pas avoir euh, le pic de contraction du strain lors de la phase de contraction atriale, puisque par définition, il n'y en a pas. Mais on a quand même des données sur, euh, sur la, la, la contraction longitudinale, euh, alors Il euh, y avait entre euh, 15 et 20% de fibrillation atriale, mais ils ne précisaient pas si euh, c'était de l'AFA paroxystique ou permanente. Donc, au moment de faire les analyses, euh, je n'ai pas retrouvé exactement ça dans l'article. Ouais, et puis, il y a aussi les patients avec amylose qui ont des, des dissociations électromécaniques en rythme sinusal. Voilà, ouais. quid du, du strain chez ces patients bah, Justement, ça pourrait peut-être nous aider aussi à, à mettre en place des thérapies euh, antithrombotiques, je pense. Encore bien des... Probablement intéressant dans la réalisation de ce strain-là, c'est que ça peut être couplé au strain du VG de façon automatique à l'avenir, sur les mêmes acquisitions, bam-bam, VG, royette. Ouais. Parce que sinon, quand même, ça lourdit ça l'examen. Ouais. Hum. L'intelligence artificielle doit permettre peut-être ça aussi. passe peut-être au deuxième, au deuxième papier si tout le monde est d'accord. Donc je vous introduis le docteur Clément Beckle, qui travaille à la clinique de la sauvegarde, si je dis les choses correctement, à Lyon.